Bonjour à toutes, bonjour à tous. La vidéo que vous vous apprêtez à regarder a été tournée dans le cadre d'un projet départemental de Sévrien, Le théâtre, ça se lit aussi. Alors maintenant, nous allons nous pencher sur les dialogues. Comment mettre en voie un dialogue, c'est-à-dire une discussion à deux ou à trois, alors que vous avez 25 ou 30 élèves. Voilà une première possibilité, vous formez des groupes euh, face au public, voilà, euh, chaque groupe est un personnage. Qu'est-ce qu'on fait ce soir On, On va, va chez des, des amis. amis. Je les connais Ils ont, Ils ont une fille de, de ton âge. âge. Je la connais non. non. Alors qu'est-ce que je vais faire là-bas Tu vas jouer. jouer. Oui. Avec elle Oui. oui. Mais je ne la connais pas. Justement! Quoi? Tu vas la rencontrer! J'aime pas les filles. S'il te plaît! Je peux rester là. Et puis, dites encore, tu viens avec, avec nous! Et, et puis, tu, tu seras gentil ce soir, soir d'accord? Tu, tu, tu ne verras pas, pas ton timide. Alors, on y est allé et j'ai rencontré la fille. Qu'est-ce qu'on fait ce soir On va chez des amis. Je les connais Ils ont une fille de ton âge. Je la connais Non. Alors, qu'est-ce que je vais faire là-bas Tu vas jouer. Avec elle Oui. Mais je la connais pas. Justement. Quoi Tu vas la rencontrer. J'aime pas les filles. s'il te plaît. Je peux rester là Et puis quoi encore Tu viens avec nous. Et puis tu seras gentil ce soir, d'accord Tu ne feras pas ton timide. Alors, on y est allé et j'ai rencontré la fille en question. Donc on a vu dans les exercices précédents que les groupes étaient face au public. On peut changer, on peut mettre deux groupes face à face. Donc chaque groupe est toujours un personnage. Ça fonctionne par duo. Un premier lecteur commence, la réplique vient d'en face et ça change ainsi de suite. Ça peut descendre jusqu'au bout, remonter comme vous le verrez dans l'exemple qui suit. Qu'est-ce que tu veux, Minus L'autre jour, à la sortie de l'école, je t'ai vu. Bon, ben c'est bien, tu m'as vu, tant mieux. Et tu veux ma photo Non Alors, dégage, Minus. En fait, euh, je voulais savoir... Euh, quoi Tu voulais savoir quoi C'était qui Qui Le garçon. Quel garçon Celui avec qui tu étais Tu me surveilles quoi Non, simplement, je voulais savoir. Un copain. Un copain Ouais. Et pourquoi tu lui tenais la main Je t'en pose, moi, des questions C'est ton ça peut bien te faire. Je me demande, c'est tout. La curiosité est un vilain défaut. Donc, c'est ton petit copain. Tu me lâches, c'est pas tes oignons, d'accord?